Bonjour et bienvenue à la vidéo capture portant sur l'administration et la gestion d'une page Facebook d'organisme. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, si jamais vous êtes dans votre page Facebook personnelle, donc vous cliquez sur le petit icône ci-haut et vous devez sélectionner la page de votre organisme. Donc nous, nous sommes déjà sur la page de l'organisme Femnet. À ce moment-là, si besoin, vous pouvez modifier des informations. Donc, vous pouvez actualiser des informations. Si jamais vous avez oublié d'entrer des données, donc nous avons vu lors de la dernière vidéo capture les différentes options à entrer. Nous allons maintenant gérer les permissions. Pour s'y rendre, nous devons modifier la page. Donc, se rendre en haut de la page modifier la page gérer les permissions et c'est important de décocher cette option seulement quand votre page elle est terminée que vous êtes prêt à publier cette page pour les utilisateurs Facebook donc comme on n'a pas terminé je ne décocherai pas ce crochet dans cette page, ce qui est intéressant c'est qu'on peut indiquer des restrictions par exemple nous voulons instaurer une restriction d'âge à la page donc on pourrait la modifier on pourrait sélectionner notre audience si la page s'adressait à des gens, par exemple, âgés de, de 17 ans ou plus, ou de 18 ans ou plus. Pour notre part, nous allons sélectionner une, une page qui pourrait être visible pour tout le monde. Ensuite, les différentes options portent sur la publication. Si vous désirez que tout le monde puisse publier sur votre journal de, de votre organisme, vous pouvez le cocher. Si tout le monde peut ajouter des photos ou des vidéos également sur la page de votre organisme, vous pouvez le cocher. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez instaurer une liste de modération sur votre page. Si jamais vous voulez inscrire des mots que vous ne voulez pas voir sur votre page, des termes que vous voulez bloquer, que des gens pourraient inscrire, soit dans votre publication ou dans les commentaires, vous pouvez les énumérer ici. Et vous pouvez sélectionner le niveau de, de modération, si vous voulez qu'il n'y qu en ait aucune, qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit élevée. Par exemple, on pourrait sélectionner Moyen. Donc, c'est important de toujours enregistrer les modifications. Par la suite, on pourrait aller changer les paramètres. En ce qui concerne la préférence de publication, on peut activer ou non cette option si je veux toujours commenter et publier ma page en tant que femme nette, je coche cette option. Et ensuite, si je désire avoir des notifications par courriel, donc si quelqu'un publie un commentaire et je désire être avisé par courriel, je coche cette option. Ensuite, je peux enregistrer mes modifications. Enfin, l'option Rôle d'administration permet de gérer les différentes administratrices de la page de l'organisme. Si je voulais ajouter une gestionnaire, Donc, j'entre mon mot de passe personnel et je confirme. J'entre les lettres et les chiffres qui sont présents afin de vérifier que c'est bien un être humain qui effectue cette modification. Donc, voilà, l'administratrice est entrée, on va devoir valider ultérieurement, donc la personne devra confirmer effectivement que l'adresse courriel entrée est bien la sienne, afin de effectivement pouvoir gérer les rôles d'administration pour la page fictive ici par exemple, FAMNET. Donc pour afficher la page, on peut avoir un aperçu, la page qu'on a créée, on voit le journal tel qu'il serait publié dans Facebook. Donc, une fois que votre page est bien terminée, n'oubliez pas d'aller décocher cette option et puis d'enregistrer les modifications afin que votre page soit effectivement publiée. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et vous êtes maintenant à mesure d'administrer et gérer votre page Facebook pour votre organisme. Bonne journée!